avec tout journaliste qu'il a. Parce que dans les 24 heures, ça a moins euh, fatigué nous en pile. Mais en effet, c'est pas moi qui fatigue nous. C'est C'est pour la qui besoin qu'on ait comment le président assassiné par un groupe moun qui sortit dans l'autre pays qui lâchement assassiné un président qui est en fonction. La CAI dans le pèlerin 5. Je ne tous connais. depuis après l'assassinat, dans le ma matin, qui était 7 juillet. Là, m'a parlé de DG, police nationale. M'a parlé de ministre de justice. M'a parlé de ministre intérieur. M'a parlé de ministre défense. M'a parlé de secrétaire d'État pour sécurité publique d'un pays. M'a parlé également de conseil des ministres avec tous ministres indistinctement. Nous avons décrété la permanence. D'abord, nous avons fait un appel au calme qui remercie la population parce qu'elle était tenu et il était agi, je nous avons demandé. Nous la population pour collaborer avec la police. La population fait ça et nous avons une Chapeau pour plusieurs unités dans la police nationale. Ils tout, yo sans relâche pour nous aboutir à sangrer un côté malfaisant, ravisseur, monde qui tue le président, nous prêtons, cassurons, nous amènons la police aujourd'hui. Je à j'en le de CPJ, de GPNH, pour nous en pile explication sur ça. Parce que les polices nationales ont résultat résultats les importants pour tout le monde crédit a et reconnaître. Les CSPN non, les CSPNH, les, les simples. Je dis mais moi, président, pour nous permettre que famille, madame Nicky, l'hôpital Kounia, petite petites qui sous choc, nous ne pas capables d'engager nous dans la bataille. Pour nous, Kimbe, prendre la vie sur ça. Il y a d'autres qui tombe dans l'échange avec la police. Yen yen nous prenons plus fort, jean DG, de CPJ pour le S'il y nous continuons à demander collaboration la de population. Pas frères et pas de nos C'est pour ça que la police là. Les nous prenons, nous la police, je nous fais aujourd'hui. Mais attention, j'ai dit matin en pile fauteur en nos troubles, en pile, car chercher mettait plus confusion. Qu'est-ce peut être nous clair Président République là, son excellence, Monsieur Jovenel Moïse, de Jeune Justice. C'est pour ça ma fait un appel à tous frères, ceux qui n'ont opposition, alliés, amis, Président Jovenel Moïse à nous mettre tête nous ensemble, non seulement, pour nous condamner à ça, pour nous pas répéter encore, mais pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous pas diviser, parce que ce qui passe aujourd'hui, c'est un bagage qui est grave. Nous mêmes qui journalistes, nous mêmes qui génération des pas nous, pas vivre en situation comme ça. Non, lire un livre. C'est depuis en 1915 un événement comme ça produit. Si mes mémoire si m'a fait de défaut, s'il fait de défaut, ma m'a historien, yo, Je dis, un groupe qui s'est désétranger. entre les pays, il y a le président lâchement mais il y a des choses qui ont oublié. Vous êtes capable de faire un président, vous ne pouvez pas faire un rêve, vous ne pouvez pas faire une idéologie, vous ne pouvez pas faire une bataille. C'est ce que fait moi-même, je suis déterminé pour le président Jovenel Moïse. Famille, Zamine, Aliel, pour la population haïtienne, je une justice. Je parle des GPNH là, pour le cabanon, plus d'explications. Mais je vais réitérer l'appel au calme à la population. Calmez-nous. Ne pas le monde, Jouer dans la tête. Il y a un peu de monde qui a cherché à faire ça dans le moment. Mais dans le moment ça a besoin, c'est justice. Nous prenons plus de la d'ailleurs. Restez à la police. Je Nous prêt dans la fête, nous-mêmes, j'ai oué bouche palé. Papa tête, justice, poté yon la police. Et la police a mené devant la justice. Merci à vous. Je bah, profiter de l'occasion pour bon, saluer tout le monde la presse avec nous. Comme nous, tout connaît, il y a un en réponse à, à Fronça des étrangers qui rentraient sous territoire assassinés lâchement nos président de la République. La République les pays nationales a pas instruction de la tout effectif pour le dégât stopper <'en> le C'est pour ça, toute unité spécialisée, soit, doux, bon, moi je viens, moi comme si c'était ça au seulement, nous mobilisons depuis 30 000 minutes à 4 là pour parler de une C'est ça que fait notre artiste aujourd'hui, nous avons présenté à la population aujourd'hui, à saillant ça. Il y a 26, nous avons récupéré 15 dedans Mais 26 Colombiens nous ont avec le passeport, des rouges, ressortissants de la Colombie. il y a deux Haïtiens américains laders. Ils avec matériel que a commis, l'assassinat, les amis, les valises, les machines qui nous récupérons, le CPJ a continué l'enquête judiciaire pour nous remettre la justice. Huit lots qui ont travaillé nous avons cherché, nous demandé l'appui de la population pour toutes 26 assassins, la police, retrouver et remettre la justice. Je vous rappelle que la première partie de l'enquête enquête administrative, au niveau de l'inspection générale il commençait déjà. Pour nous dans nous ça passé. Et monsieur Sayo, ils sont au nombre de 17. Les autres 8 sont à cavale. Il a demandé à la population à continuer dans une collaboration. L'on nous retrouve, par la police, pendant que la police lui même tout la fait recherche par Famille présidentielle, prêt joindre justice. Pays, joindre justice. Et nous faire avec propre force, avec détermination policière, qui les, les citoyens à part entière, qui dé, voulaient défendre le pays en suivant, en respectant mandat, serment que vous dépêtez, c'est protéger et servir population avec moyens que vous avez à disposition.